Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. En surfant sur internet, vous avez repéré un billet d'avion ou un voyage à prix intéressant. Vous réfléchissez un peu, vous revenez une ou deux heures après et là, stupeur, le prix du billet d'avion ou du voyage n'est plus du tout le même. Vous vous dites, j'ai pas été assez rapide, j'ai trop réfléchi. Et vous dites que tous les billets ont été vendus à ce super prix intéressant. Eh bien non En fait, lorsque vous naviguez sur internet, le site internet en question vous a repéré. Et lorsque vous revenez une deuxième fois, en général, il ne vous propose pas un tarif aussi attractif. Tout d'abord, avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, savez-vous supprimer l'historique de votre navigation Internet Si oui, vous pouvez continuer. Sinon, je vous invite à regarder la formation sur comment supprimer l'historique en cliquant au dessus. Pour bien comprendre, la navigation internet dite normale, lorsqu'on surfe sur internet, le navigateur retient de nombreuses informations de façon à les réutiliser plus tard si l'internaute en a besoin. Souci de confort bien sûr. Donc l'historique des sites visités, pour les retrouver facilement, le cache des pages vues, pour les réafficher rapidement, les cookies des sites parcourus, remplissage d'un panier par exemple, les mots de passe pour mémoriser les identifiants de connexion, et enfin, les fichiers temporaires pour stocker diffé différents téléchargements. Or, hein, si un ordinateur est partagé par une famille par exemple, L'ordinateur peut être un vrai mouchard et espion, et nous n'avons peut-être pas envie de tout partager. Ou peut-être tout simplement envie de faire une surprise, par exemple un achat sur Internet. Alors je vous entends déjà me dire, alors comment faire Vous avez peut-être déjà entendu parler de la navigation privée ou in private. Firefox Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, etc. Tous les navigateurs web proposent une fonctionnalité navigation privée. Cette navigation privée vous permet de surfer presque incognito. Je dis presque, car celui-ci retient quand même certaines informations. Pour lancer la navigation in private avec Microsoft Edge, on va venir tout en haut à droite sur les trois petits points. On clique gauche et ici on va venir sur Nouvelle fenêtre in private. À partir de ce moment-là, vous avez une navigation in private ici. Et hein, vous pouvez aller sur Google par exemple. Voilà. Donc là, je suis dans une navigation in private. Si je veux une, lancer la navigation in, in private par un raccourci clavier, je peux appuyer sur la touche Ctrl, majuscule plus P. Ctrl, majuscule plus P. Et là, hein, la navigation in private est aussi disponible. Pour l'instant, avec Microsoft Edge, il n'est pas possible de définir la navigation privée par défaut. Alors que sur les autres navigateurs, c'est possible. Avec Internet Explorer, pour lancer une navigation privée, on va aller dans le menu Outils, Navigation in private ou alors vous pouvez appuyer sur CTRL majuscule plus P. Si vous souhaitez maintenant que Internet Explorer se lance en navigation privée par défaut, donc on va on va venir ici sur le bureau et là vous voyez vous avez le, euh, le raccourci d'Internet Explorer. On va faire une copie. On clique droit copier je vais coller donc ici on a une copie de internet explorer et je vais venir faire un clic droit dessus propriété et juste à côté euh, au niveau de cible je vais appuyer je vais faire un espace je vais appuyer sur le tiret je vais faire appliquer et ok donc ici je peux revenir renommée je vais mettre euh, navigation privée yeah. là maintenant si je lance internet explorer internet explorer navigation privée je suis bien en navigation privée in private donc maintenant, je vous propose de voir avec Mozilla Firefox. Donc je lance Firefox. Voilà. Donc si les menus n'apparaissent pas chez vous, hein, donc soit vous allez appuyer sur la touche F10, ou alors hein, si vraiment ça ne fonctionne pas, on fait un clic droit, et on va à cocher barre de menu. Donc là, pour lancer la navigation. Privé, on va aller dans le menu fichier, nouvelle fenêtre de navigation privée. Ou alors, vous pouvez faire CTRL, majuscule, plus P. CTRL, majuscule, plus P. Et là, ça lance bien la navigation privée. Petit signe aussi distinctif quand vous êtes en navigation privée avec Mozilla Firefox. Tout à droite, hein, vous avez un petit masque ici donc ça veut dire que vous êtes bien en navigation privée Firefox ne dispose pas non plus de d'outils permettant la navigation euh, privée par défaut mais on va aller dans le menu outils options vie privée et sécurité et dans l'historique ici vous voyez hein, il y a conserver l'historique on peut cliquez ne jamais conserver l'historique donc là, firefox vous demande à le redémarrer et de cette façon ce sera comme une navigation privée donc il ne conservera jamais les informations de votre navigation dans cette vidéo je ne vous parlerai pas du navigateur google chrome la firme américaine n'est pas connue pour être très précautionneuse avec notre vie privée. Donc un conseil d'amis évitez d'utiliser Google Chrome si vous souhaitez protéger votre vie privée. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao